Ouais sais pas Zerker j'ai un peu peur mais bon En même temps t'es 25 donc euh, normalement t'es le euh, oui, plus mec, avec ben... la classe émerfée quand même Le truc franchement par contre de les 25 Zerker c'est chiqué franchement C'est quoi hein Bah c'est tu te déplaces aussi vite euh, en vrai qu'en Z-Time et tu frappes aussi vite en, en vrai qu'en Z-Time Bravo vous avez la battue à arbre, bravo vous avez la un arbre Ah bah c'est pas moi avec mon pistolet, la te place dure. Je suis juste avec une pelle moi, je vois pas, ça peut pas être moi. Bon. Bah après il reste le Médic Franchement t'en a pas besoin. J'ai bah réussi à faire en sorte que le Husk tire sur le stalker. c'est pas mal hein as 64% de dégâts en plus dans la tête, avec euh, Rack et up c'est pété J'étais un bon Zeta avec un bon commandant Oh ça a ça Oh je m'occupe du Scrake là, vous bah, pouvez le Bah écoute le FP il est arrivé de façon un peu de plus par contre, ça euh, le c'est pas ouais. Je sais pas par contre si c'est une oh manie. Manie. Oh Je vais aller parce que je pense qu'il est en train de se faire la tête. Je crois qu'il est aux toilettes. <rire> ouais parce qu'il a deux. Tête... Bon là-dessus. Ça, ça c'était le sur ça. Les euh, Il y en avait deux. Oh des bon. bon. euh, balles. Il est peut-être là, faut pas déconner ah. quand même, il y a des limites. Les mecs a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Je ne pas, j'ai pas, je sais pas j'ai suis pas suicidaire je, je, je trouvais pas de Bon ça c'est fait Les mecs en as as fait, bien, bah, ils sont dans la tête de la Ils sont tous sur le scrape On vont le faire Voilà ça c'est fait Putain des points de vie, je peux vous soigner c'est tout Oh le mec avec sa cagouille il a trop la classe <rire> Là, a, le fire dog euh... comme dit il met de l'huile sur le feu oh, dans dans. je voulais le tanker mais il en avait rien à branler ouais non je sais, c'est un peu a, il y a quoi quoi par contre il y a un autre esprit que le fire c'est marrant c'est quoi cette merde qui a été prise mmh. Ah c'est un Rai Gun Tu vois, c'est bon ça... Mais en fait, je quand tu vois la dans ma vie, c'est quand même vachement plus facile. pour va reprendre ce qu'il se passe. Allez, viens là Je crois qu'il m'a dit qu'il est pas au taquet. Bon, copie qu'il se dit qu'il faut refusir, le mec il se gêne. On l'a gelé On l'a gelé Oui. je peut le geler, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bah, sans pointer sur le TCK ça serait sympa toi ouais. Bah écoute, je marche pas où Ah non il s'était un peu où je suis encore Vas-y, vas-y Oh putain de Bon ça a lieu à les Allez viens là, je comprends rien à ce qui se passe, je suis à 3 du Ouais Écoute, chez moi, il a, il a encore de la vie, mais il est mort. Moralité, faut que j'apprenne à jouer avec... Ouais. Hop, hop, hop, hop, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends, bah je Fuck, je prends Médic, je prends pas Médic. Il y a déjà un Médic. Merde, beau, hein. je prends déjà Char. Fini. Je suis trop... Je suis trop... Je ouais mais faut que tu ouais, faut qu'il tu... ouais, ouais. tu... qu y ait un manque de... Oh, okay. si ai de vie non non même si j'ai pas de vie il peut me donner non, non, ah ouais, ah, non, bah, ouais, ouais. des boucliers non non même ouais bah écoute j'ai eu un peu le temps d'apprendre le jeu quand il prend contrôle à 12 il saura ce que c'est que... ah, en attendant, il a un peu Faut pauvre qu'on fasse qui était en train de se faire T'es en train de t'essayer de te le faire la crosse toi, tel que je te connais. Bah ouais. il y a quelqu'un qui est au réveil. Ah on le spam à la la. Ah ouais, tout seul. J'ai bien senti les, les, les clics euh, acharnés sur la moto. Je crois que le médic, euh, soit il joue vraiment que les soins et c'est admirable, soit c'est une grosse cantouille. Parce que 25 kills euh, c'est moche. Hein. Ah non mais il est en retrait hein. Est... Il est dans la zone. Euh... Il est dans.. Il est sur ah, il la fait... grande place, il est en retrait. C'est un vrai médic Ah non ouais, là il, il... Ah il... Non, il... Là, il, il... fait vrai médic c'est. Je pense qu'il il est... il a un petit peu de mal à, à couvrir parce qu'il se fait quand même grignoter les pieds par quelques crawlers Ah non c'est un mec qui joue vrai médic ça, ça, ça c'est rare quand même. J'avais un ça. pote médic, c'est un gros salaud. T'es dans la merde, t'as un qu'il qui trache dessus, laisse crever puis après il plus le SC. Eh mais j'ai payé pour le jeu, moi aussi j'ai le droit de tuer des trucs. Ah, FP ici Ah c'est ton, On sort la charlemagne sur cette hausse souris qu'on en remonte pas. Putain c'est quoi ce truc Oh un C'est embêtant vous, là, ouais, Ça vu là déjà Voilà, ça c'est fait Si je me demande à laisser dans le dos ou un SP dans le cul, tu vois, ça va me faire mal quoi J'ai un bon Ça c'est l'art de qui m'a fait mal <rire> Mais il y a la place d'avoir les deux. Tu m'expliques pourquoi il y a une sirène en plus qui vient de débarquer chez moi ah, Non, mais j'ai déjà vu des sirènes, c'est pas le problème Mais les sirènes... Eux... <rire> là, normal qu'il tu... y okay, du C4 tout le chemin. <rire> Oui c'est un peu monté PK t'inquiète pas. Les loups qui ont trouvé moi, les loups qui ont trouvé moi. <rire> t'inquiète pas, tout va bien se passer. Non mais vous êtes pas drôle hein, sérieusement. Mais quoi, ton là, sérieusement, c'est quoi cette connerie Ressortez de là. Mais ça va, vous avez pas l'impression que vous avez besoin deed. Je suis de une nouvelle arme Pourquoi ta vie a stagné <rire> Je suis plus là ouais. Bah ouais, ouais, ouais mais je reviens ouais. Je reviens je fais un boost ça... ça me voit voir J'ai pas trouvé de mieux hein, c'est godlike Franchement y'a pas d'eau euh, Y'a y a quand même... Tu vois, si tu veux pas en enfer sur terre, le niveau 25 T'en as pas, pas vraiment besoin je pense Eux qui joue jouent au pistolet quoi c'est surfait comme concept. Eh, tout à la première, monsieur. Mais... Je, je lui ai coupé la tête droite, elle. Voilà, ah tu vois, regarde ça, c'est un vrai joue tout à la première vague en démo. Oh, les gens les... Ah, ça, par contre, les gens qui vont avant toi pour prendre tes mobs. Euh, vais, là, vais, là, te ah, tu ressors plus maintenant. Ah, tu ressors plus. <rire> tu sais, tu sais que j'ai fait ça de nombreuses fois dans l'E, hein. C'est le affaires qui s'avance un peu trop pour faire les kills, tu fermes la double porte qu'il y a derrière lui. Tu s'ouvres et puis t'attends. Et là généralement, ça fait un paquet de temps. Et le commando, euh, oh, j'ai dû le passer en février, un truc comme ça. T'es gentil, tu me passes ton XP, euh, euh... Ton compteur de vie. <rire> bon, ta gueule, t'es gentil, mais tu me mets les Bon, oh, madame. Putain donc, euh, y'a un look à refaire là. Euh, médic Euh, médic C'est surfait le médic. Voilà, tu m'as soigné 4 points de vie, t'as gagné 4 points d'XP, c'est rentable. <rire> c'est dommage que tu puisses pas blesser les autres puis les soigner quand même. Désolé, t'ai bon, piqué dans les nuits, tu m'en veux pas T'as ramené les autres dans notre camp. Mais tu sais qu'ils vont Sans... essayer de nous voler nos vais ah, J'ouvre je je ta porte, est-ce que tu peux me courir Parce qu'il y a du monde derrière la porte non non tu vois il est bien il est bien là regarde il, il est bien sur la, de la de porte sur la porte quand tu, portes, quand tu les portes c'est pas le faire regarde moi quand je, quand je suis moi c'est orange c'est la classe pourquoi il a pas des roquettes médicales c'était franchement c'était effectivement par contre il se fait chier un peu plus, tu vois il va encore plus en avant pour qu'il est encore plus sais que mec t'as pas compris le principe hein <rire> ça c'est no kill ah a un strike bon ok ça c'est fini. ah il a un peu t'inquiète pas Jean-Michel ça va se les pas les crawlers en fait. ah si ça fait ça, ça c'est un... des... ce hein. qui qui a livré des trucs des... en des... papier c'est bien j'ai trouvé deux caisses de balles sur le chemin ça va rentabiliser les roquettes euh, les... Les que j'ai foutu dans les crawlers Le mec il est en train de se faire son door trap là Allez dessous de ça Maintenant tu peux ressouder souder. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Allez Putain y'a plus qu'un flotte derrière ou quoi Bah mais Je pense que je vais être sponsorisé par Michael B Non, mais chaque solution a son problème <rire> On va dire ça dans ce sens là pour que ça soit plus clair J'estime que plus ton flingue est gros et plus y'a des explosions plus tu défonces les problèmes Eh est... ouais, oh, ah. oh, le oh, oh, oh putain un... il fait du monde aux fesses oui. Il a un script le mec Ah il avait un script Il avait un spectre. Il a plus lui de le <rire> Ah, va... ah pas le mec ah ça aussi c'est pas le, même. Putain, le mec, il, a... il a... Ah a non il en, fait en avait 4 aux fesses <rire> Le mec il une... il sur quelle planète ce mec voilà. Ouais, ouais. c'est la truc quest ce qu'il est passé Ce que je trouve ça, c'est que ça assez salaud. C'est qui le mec qui est en train d'essayer de foutre le feu regarde moi ces à Regardez-moi, à Mais sérieusement, arrêtez de fermer la porte à la tête de ces pauvres gens Bah écoute, moi je vais rester au milieu par solidarité avec mes camarades. Euh, non. Laisse-moi, Mickey. Je me rappelle encore, qu'on jouait ensemble. Ah, c'est ça, mais c'est... Ça pas ça pour les filles. Ah, il a rentré. C'est pas c'est pas Ok. Oh l'autre t'es comme une major dessus. putain c'est pas sympa ça. Peut-être hey, on rend pas ma le gars. Bah si t'es trop de freak, tu peux me le donner, hein. c'est pas un souci. Oh le mec il achète des lance-roquettes de mais je crois que ça a déjà partiellement été fait par quelqu'un qui est Docteur Hans. En fait c'est un peu con c'est d'avoir tous les C4 à un endroit alors qu'il y a trois. Ah bah il est sur les C4 d'ailleurs, Ah il a passé les C4. Ouais, les C4 ont pété mais Ah. On va se faire parter la tête, ah. mais c'est assez violemment, quoi. Ah d'ailleurs, là, il est mis là, je suis à 50% là, c'est pas grave. Oh là, la roquette, t'arrête <rire> Il y a deux roquettes, Les deux roquettes Chez moi il vient de faire super bien. Ah, parce qu'il y a des moteurs. Je vois que là, je me tire quand même ça oh, bah, c'est fait bah, attends c'était ça le boss attends je me suis fait tuer